Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir, grosse grosse grosse vidéo aujourd'hui, restez là jusqu'à la fin. Euh, dégustation numéro 22, on va fumer du couche-couche, euh, graciosité de 4 boys, euh, charlot, thomas, olivier et antoine, cannabis 4A, les gars m'ont envoyé 6 variétés différentes, un gros merci les gars j'ai pris la peine de regarder ça avec la loupe. Tricôme par-dessus. Tricôme. Euh, les gars, c'est un gros, gros, gros cadeau. Cannabis de qualité. Euh, chaque gars m'a envoyé euh, sa variété préférée. Euh, je ne sais pas quelle est laquelle. Donc, je ne sais pas s'ils ont un petit concours entre eux là, pour savoir laquelle des six variétés que je vais aimer le plus. J'essaie avec le couche couche. Euh, J'ai fumé un joint du couche couche cette semaine. Très, très, très fort. Euh, J'en ai mis un immédiatement. Je vais en fumer un avec vous. Et puis dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ben, on va appeler Aurora. On va appeler Aurora. Euh, vous savez que je me suis procuré le Daily Special produit d'Aurora à dollars 17,80$. Vraiment euh, le Cannabis 3.5 grammes, le moins cher de toute la SQDC. On sait que les produits Reop ne sont plus disponibles ni sur le site de la SQDC ni en magasin. On sait que Reop euh, qui appartient à Zenabis, hein, on connaît Zenabis, euh, la compagnie qu'on qu suit le plus à Winman, euh, à la bourse. Euh, donc, ici, là, euh, Aurora, on... Les, le cannabis le moins cher de la SQDC en 3,5, euh, juste, juste, juste 10 sous moins cher que la batch. Hein, on sait que la batch, c'est la marque de commerce, euh, on peut dire bas de gamme, si on peut, de High Park, anciennement Tilray. On sait que iPark, Park, c'est Tilray. Mais uh, Tillery, c'est la division médicinale. Et Hyde Park, c'est la division récréationnelle. Donc, la variété à l'intérieur de ça va changer euh, peut-être à tous les six mois, toutes les années, tous les trois mois. C'est selon la compagnie, selon la production. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Produits mélangés. J'ai appelé euh, quelques compagnies dans le passé pour savoir c'était quoi là, euh, la variété qu'il y avait à l'intérieur de de la compagnie Organigram euh, Flickr et euh, l'autre produit d'Organigram. Eux m'avaient dit euh, la variété grâce au euh, numéro de série. J'avais aussi appelé une autre compagnie, je ne me rappelle plus laquelle, et eux étaient dans l'impossibilité, ce n'était pas possible pour eux de me dire la variété, euh, c'était un secret, euh, C'était pas possible. Plusieurs d'entre vous ont pensé qu'avec les lettres ou euh, selon un code, que c'était facile de le savoir comme ça, non. Euh, donc aujourd'hui, on va appeler Aurora pour savoir si c'est possible de savoir avec le Daily Special, avec le code, le numéro, le, le numéro de l'eau, est-ce qu'on peut savoir la variété? On sait que ces produits-là, c'est des produits qu'on connaît à la SQDC. Euh, c'est souvent, là, euh, j'imagine, des bas de plantes, on sait que sur un plan de cannabis, les têtes, les fleurs de cannabis euh, en haut euh, sont plus gâtées par la nature euh, à cause de la lumière. Les, le bas de la plante a moins accès à la lumière, a peut-être un petit peu moins de THC, les cocottes sont un peu plus petites. Donc j'imagine que c'est peut-être ce qu'on retrouve dans les produits à 20$ et moins à la SQDC, euh, les 3.5 grammes. Donc, il y a 16 produits de 3.5 grammes, moins de 20$ à la SQDC. Donc, on est quand même chanceux. Là. 16 produits, euh, taxes incluses. On sait que la taxe était déjà comprise. Et il y a aussi 5 autres produits entre 20 et 22$. Donc, 21 produits, 21 variétés, en bas de 22$, taxes incluses. Euh, J'ai pas mis le Azul et le Pandora, hein, ceux qui ne connaissent pas le Azul et le Pandora, c'est deux variétés qu'on connaît euh, à Winman, c'est deux variétés d'exo, mais c'est du cannabis qui est déjà moulu, hein, qui a déjà été grindé, donc je les ai pas, émis, euh, je ai pas mis là, dans les 16 produits moins de 20$, euh, car ils sont à moins de 20$, donc... Euh, 16 produits avec des cocottes. Le couche-couche, vraiment merci les boys. Euh, J'ai fumé un jouet de ça là, cette semaine. Et puis, euh, je vais prendre une longueur d'avance avec vous. Ça ressemble vraiment au euh, DNA génétique couche-couche. Euh, il est très fort. Il est goûteux. Euh, quand on regarde là, sur le site de Leafly, on nous dit euh, que ça goûte euh, terreux et fruité. C'est le cannabis euh, couche qui euh, est le plus odorant qu'on nous a dit ici. Euh, comment on dit ça Couche au couche, couche couche est offert par DNA génétique. Euh, ça vient de Los Angeles. Euh, C'est une souche unique, vainqueur euh, du High Time Cannabis Cup. Pas le Weedman Cannabis Cup. Le High Time Cannabis Cup en 2010 et en 2011 pour le meilleur indica. Et aussi. Meilleure variété, euh, toutes catégories confondues en 2011. Le couche-à-couche -couche, euh, produit des niveaux stupéfiants de THC. Donc c'est vraiment très fort en THC euh, en général. Je veux juste le rouler les boys parce que je veux fumer ça avec vous. puis Comme ça, on va pouvoir appeler Aurora ensemble. Pour savoir si on peut avoir la variété à l'intérieur de ça. Hey, les six variétés sont écœurantes. Merci vraiment, Charlot, Thomas, Olivier, Antoine. Vraiment, vraiment un gros merci. Merci de votre patience. Euh, ça fait quelques semaines, deux, deux, deux grosses semaines que les boys m'ont envoyé ça. Euh, j'ai plein de vidéos à faire, les boys. Mais je sais que tout le monde, il y a bien les boys. Ils sont bien patients. Je vous en remercie bien gros. Là, ce joint-là, il est un petit peu mal roulé. Je pense que c'est le joint, le... Ah, je recommence-tu? Donc, couche-couche, vraiment très fort en THC en général. Et puis, c'est une, une souche, une variété, là les plus odorantes, qui sent le plus fort euh, des couches. Ils nous disent que l'odeur est euh, liée au OG couche. Oui, mais c'est du cannabis de qualité, ok? J'ai déjà fumé un joint, c'est du cannabis de qualité, mais c'est pas mon meilleur couche-couche, ce n'est pas mon meilleur couche. -couche euh, le couche-couche de DNA génétique c'était pas ma préférée non plus Puis ça, ça là c'est comme le couche-couche de DNA génétique une coche en haut man. félicitations les boys de pouvoir vous procurer du cannabis comme ça couche-couche merci aux 4 gars Puis je vais essayer de faire les vidéos cette semaine les boys euh, c'est à votre tour Hey, vraiment un gros merci. C'est vraiment de la grosse, grosse, grosse qualité. Couche-couche, députation numéro 22. Je te dis, quand tu regardes le site de la SQDC, le couche-couche de couche, DNA génétique, il y a le cariophilène et puis euh, je trouve qu'il a le petit bout de cariophilène mais Colin qui qui, qui est beau le cannabis là euh, super beau tricot alright il est très fort très fort mais il goûte un peu la cariofilane. Puis, j'ai pas hein, le goût gazi, hein, couche. Pas, euh, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais... Tu sais que c'est de la qualité. Tu sais que c'est de la qualité. Pas mon arôme préféré Donc, les boys, je sais pas si c'est Charlot Thomas, Olivier ou Antoine. Sur 6... Avec les autres affaires que j'ai vues, pas sûr que ça a inclus le super gagnant, mais merci. Euh, ça me tentait vraiment de fumer du cannabis qui me gèle. Euh, il a passé devant le Daily Special, mais aujourd'hui, on va s'occuper du Daily Special pareil, parce qu'on va appeler Aurora. Je vais juste euh, me préparer. Je vais composer le numéro de téléphone. Alright les boys, j'appelle Aurora pour savoir s'ils peuvent me dire la variété. Pardon, pardon, s'ils peuvent me dire la variété à l'intérieur de leur cannabis. Là, le moins cher de la SQDC en 3.5$. Le Daily Special 17,80$. Est-ce euh, que je voulais regarder? Je vais regarder les produits. Euh, ici, j'ai un Sativa. On va regarder les sativa de Aurora. Comme ça, on va pouvoir euh, savoir un peu là, la chance. On a la chance d'avoir lui, lui ou lui. Vous me comprenez Aurora, et voilà. Huit contenants. On va choisir maintenant les sativa. Seulement trois Sativas, Waouh. Moi, sur trois, il y en a deux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Blue Dream de Aurora, je l'aime beaucoup. Le Chocolope de Aurora, très bon buzz. Très bon buzz avec moi, le Chocolope de Aurora. Peut-être pas mon arôme préféré, vraiment terreux, même euh, terreux, vraiment terreux. Mais maudit que le buzz, là, il me fait bien le Chocolope. Et puis celui que j'aime le moins, des trois Sativa d'Aurora, celui qui pourrait peut-être se retrouver à l'intérieur du Daily Special, parce qu'on le sait, c'est des produits avec le cannabis mélangé. Mélangé, ça ne veut pas dire que c'est mélangé à l'intérieur, même si on a déjà entendu ça chez EXO avec le OS 210. Ça, c'est une autre histoire. OG Melon, peut-être. Donc, euh, c'est lui que j'aimerais peut-être le moins avoir. Mais quand j'ai reçu le OG Melon d'un de mes abonnés, euh, je je l'avais fumé par après, mais je l'avais peut-être même un peu plus. OK, alright, on arrête là. Il buzz, man, il buzz le couche-couche. Merci, boys. J'appelle. On ça sur le speakerphone. Alright, les boys, on appelle Aurora. On veut savoir c'est quoi qu'il y a dans le Daily Special. Thank you for calling Aurora Cannabis. This call may be recorded for quality control purposes. Please listen carefully as our menu options have changed. Merci d'avoir appelé Aurora Cannabis. Prenez note que cet appel peut être enregistré à des fins de contrôle de la qualité. Veuillez écouter attentivement les options puisque notre menu a changé. Essayez de trouver le numéro. Service in English, please press 1. Pour le service en français, faites le 2. Si vous êtes un patient ou si vous avez des questions sur le cannabis médicinal, faites le 1. Si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de cannabis à des fins récréatives, faites-le deux. Et okay, par l'épaule. Nous vous remercions de votre appel. Selon le volume d'appel actuel, le temps d'attente prévu est de 30 secondes. Les 30 secondes. agents sont présentement occupés. Veuillez rester en ligne pour parler au prochain agent disponible. On va être pas pire, on va est-ce qu'il garde ça secret? Veuillez rester en ligne pour parler au prochain agent disponible. Peut-être qu'ils disent qu'ils veulent pas le savoir pour pas que tout le monde appelle tout le temps, que ça, que ça leur coûte un employé à temps plein juste à répondre. C'est du blue dream, c'est du blue dream, c'est du blue dream. Peut-être qu'ils vont dire ah on le sait pas ou c'est secret. Parce... Oui bonjour monsieur ça va bien j'ai acheté. Oui, très bien. J'ai acheté un produit, le Daily Special de sativa Et puis, je me demandais si c'était possible de savoir, peut-être avec le numéro de série, la variété qui est à l'intérieur. Malheureusement, non. C'est vraiment euh, tout. Euh, dans le fond, un, un mélange, puis ça peut vraiment varier de jour en jour, en fait, puis de l'eau en l'eau. On n'a pas vraiment moyen de moyen d'accéder à une base de données qui nous dit exactement quelle variété c'est. Euh, c'est vraiment juste euh, soit disponible en Sativa ou en Endicap, puis c'est plus d'informations qui est véhiculées à la population générale. Parfait. Est-ce que c'est. Nous, moi, je suis au Québec, et euh, vous connaissez la SQDC? Bien sûr. Excellent. J'ai été à celle-là de Sainte-Catherine, celle-là de Brassard. Non, je suis passé, moi j'étais à couvert parce que maintenant ça fait 10 ans, je reste là, mais euh, ah. ça m'intéressait la SQDC. J'étais curieux de voir comment ils véhiculait tout ça. OK. Non, ici. okay. Ben d'abord, j'ai une autre question. Euh, vu que le Vu que vous avez trois variétés de Sativa à la SQDC, est-ce que le Daily Special, ça serait une de ces trois-là? Non, parce que vous avez d'autres Sativa puis ça pourrait être un autre sativa de vos variétés ou. Ben moi ce que je sais, c'est que les producteurs licenciés, puis surtout nous, là, on a euh, un nombre de, de, de, de variétés qui sont quand même assez là, limitées. T'sais, on s'entend, on... moi j'ai vu selon euh, Aurora ce qu'on distribue surtout à SQDC, c'est quoi? On avait TNG, on avait chocolate, on avait. Blue Dream Chocolate Blue... OG Melon. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Le Tenji, fait, le Tenji n'est plus là. Il devrait varier autour de ceux-là, selon moi. Là. Il devrait avoir des ressemblances. De, peut-être même, peut-être qu'il va y en avoir qui vont être euh, mélangés entre deux. Ça, j'en suis pas encore trop sûr. Je poursuis les communications exactes au niveau du Daily Special. On va checker ça tout de suite, exactement, pour, euh, pour vous mettre au courant. Hein. C'est ça pas trop long. Parce que, y a bien un que moi, ce que j'ai su, c'est... Euh, ouais, vraiment, là, uh, issu comme étant... Um, comme un peu... Um, c'est comparable un peu à EXO, leur structure que, ça va. C'est euh, ça, eux autres. Un, um, il, y a vraiment un, deux, ouais. il y a vraiment deux variétés dans le sac. Oui. Euh, ben ça, je ne sais pas. Je ne pense, pense pas du tout qu'il y aurait deux variétés dans le sac. En fait, c'est ça que je veux essayer de vérifier. Euh, ça va trop long, je vais sortir mon email de communication. Je peux-tu te parler? Est-ce que tu m'entends? Ah, bien sûr. Ok. Euh, ben ça, si quand ils disent deux variétés, ça se peut-tu que... Vous autres, vous travaillez 40 heures, puis ok, cette semaine, on met du Blue Dream, puis la semaine prochaine, on mettrait du chocolat, puis là, sur les tablettes, il y aurait les deux. Est-ce que ça se pourrait être comme ça qu'on peut parler? Bien, ça se peut, moi, regarder. Ce que je pense, là, c'est que, puis euh, c'est plate de genre de même, j'aimerais être capable de vous certifier tout ça. Non, monsieur. Euh, parce que, euh, ce que je pense, moi, c'est que ça va vraiment varier de l'eau en l'eau. Qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible là, pour vendre à ce prix réduit-là? Euh, puis ça peut varier, selon moi, là, selon les variétés que j'ai en main, là, dépendamment de... Euh, mettons, si c'est du Blue Dream que je mets en Daily Special cette journée-là pour la SQDC, etc. Fait que, mais les produits sont -ils déjà pré-packagés, fait ils sont, sont distribués en, en, en tant que tel. T'sais. Mettons, à, à Edmonton, quand ils vont faire notre, notre ligne de production, ils vont impacter un produit du Daily Special, ils vont l'envoyer à SQDC, ensuite ça va être processé euh, dépendamment de la retail location, fait que c'est un peu plus dur à traquer à ce niveau-là. Puis ça, est-ce que c'est est -ce est vos, vos excès ou c'est vos bas de plans? Non, ça devrait pas être ça, vraisemblablement. En plus, c'est que les niveaux de THC, c'est euh, quand même entre, tu si me rappelles bien, entre 15 et 20. Donc euh, non, là, on n'a pas comme de sélection là, de ramasser comme mettons le, le stock qui est un peu moins euh, pour whatever là, pour faire ça. C'est juste une certaine gamme de produits qui a été poussée là, spécialement pour ça. OK, puis ça mais si c'est une gamme de produits qui était c'est ma dernière question. Euh, ouais. Si c'est une gamme de produits qui a été spécialement, était spécialement poussée pour ça. Ça veut-tu dire que ce ne serait pas une variété qu'on connaît, puis ce serait une variété qui vous coûte un peu moins cher puis c'est pour ça que vous pouvez la mettre dedans, dans les contenants? Je n'irai pas jusque-là, jusque parce que moi ce que j'ai vu, surtout au niveau de notre capacité de production, là, les, les variétés qu'on a en rotation, c'est surtout toujours les mêmes, tu sais. Euh, okay. Blue Dream, Ghost Rain Haze dans le festival, FK Ultra aussi. Fait que ça, c'est ça que je sais qu'on a en main euh, à Edmonton en tant que tel. Fait que ça devrait pas varier tant que ça, selon moi. Je suis encore curieux de l'essayer. Moi, j'ai même pas personnellement encore essayé le, le Daily Special. Mais inquiétez-vous pas qu'avec cette discussion-là, moi je vais emmener plus de discussions sur la table pour avoir plus comme de, de fait à amener pour un call là, dans l'éventualité, dans le futur, là, pis tout ça, parce que j'aime ça quand même avoir plus d'informations précises. Ben, il le... n'y a pas de problème. Le... J'ai appelé plusieurs compagnies là, depuis quelques mois, puis tu es celui qui me parle le plus euh, fluide. Pis, euh, Je parle de ça. Non, non, sérieusement. Pis, euh, mm. Même si tu pas tout, même, même si, si tu n'as pas... C'est une mission que j'ai... Euh, euh... En tant que représentant, pas juste de la compagnie, là, mais de travailler dans l'industrie du cannabis, c'est d'avoir un service là, pour notre gang au Québec là, parce que ça prend, ça prend un service personnalisé que je suis prêt à l'offrir. Tant ça. mieux, tant mieux. Fait que vraiment, le Daily Special, c'est vraiment un spécial dans le fond parce que si tu me dis en 15 et 20% de THC, que la, la qualité est supposée d'être là, c'est oui, quasiment oui. un cadeau dans le fond. Puis, Parfait. Euh, je suis curieux de l'essayer parce que moi, je sais que la plus grande affaire qui ne va pas pour l'instant dans le marché, c'est le prix. Euh, puis pour faire compétition au marché noir, il faut s'adapter. Là, puis là, on commence à réaliser les états. Parfait. Ben, je te remercie super, gros Puis euh, c'est numéro un. Hey, n'importe quelle question, n'importe quand, on est là 9h à 9h en français. Je ben. euh, gêne-toi jamais. Ok, 9 à 9. C'est excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye. Écoute. T'écoutes Winman depuis le début, je le sais. Ben, non, je le sais que t'as pas écouté mes vidéos. Mais écoute, ben, euh, super appel. Super appel. Euh, Aurora, on vient d'appeler Aurora. Euh, t'as entendu comme moi, de 9 à 9, le gars, il veut. Hey, le gars, il veut, là. tu l'as entendu, le gars, il veut, là. C'est pas comme les autres. Hey, man. T'as-tu vu la différence de qualité de service à la clientèle, toi? Non, mais tu l'as-tu Pis euh, l'autre, elle me l'a jamais envoyé, là, ma réponse pour euh, mon THC, là, sur mes pellules. Mes là. c'était qui, ça? C'était San Raphaël J'ai jamais eu ma réponse. Elle voulait, elle voulait. J'ai pas montré vidéo de ça, parce que la fille était quand même vraiment gentille. Le début, c'était vraiment affreux. puis après ça, elle est en est sortie dans le service à clientèle Je peux pas te montrer cette vidéo-là. Euh, par respect, là, pour euh, la personne. Écoute, euh... On le sait pas, on le sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le délice spécial, fait que dis pas, ah oh, c'est écrit MK, ça veut dire MK Ultra, non c'est pas ça, non, non c'est écrit C, c'est écrit CHO, ça veut pas dire chocolat, ça veut dire rien man, Puis je regarde ici parce que lui il y a pas mal de chiffres, mais il y a pas vraiment de lettres euh, dans le numéro de série, dans le numéro de lot. C'est pas évident de voir c'est où le numéro de l'eau. Peu importe. Hello. All right. Donc, c'est pas une variété inventée. C'est sûrement une variété comme le Blue Dream Chocolat pour OG Melon. Ou peut-être qu'ils ont un autre Sativa qui n'est pas à la SQDC. Hein, on sait que chaque compagnie qui est à la SQDC a signé un contrat avec le gouvernement. Puis ils ne peuvent pas dire Hey, ok, j'ai 20 produits. vers les 20. Non, euh, il y en a qui ont plus de place sur les tablettes. Donc euh, c'est peut-être pour ça là, que les compagnies comme, euh, comme le High Park qui fait le Purps de, de Grell. Les produits Grell. On sait qu'il y a le Purps, il y a le, le Headband. Mais il nous manque. Euh, il y avait aussi le Master Cush il y a un an. Euh, avec Grell. Mais là, sûrement qu'ils ont enlevé le Master Cush pour remettre d'autres choses. On sait que le Pink Cush. The Grail est vraiment, elle vient d'arriver Donc euh, c'est pour ça là, que là on ne sait pas c'est quoi le Sativa qui est à l'intérieur de ça Quand on va l'ouvrir, on peut peut-être euh, découvrir que hey, hey, c'est du Blue Dream, hey, c'est du Chocolat C'est pas une variété inventée euh, Il pense qu'il va peut-être avoir deux variétés différentes Peut-être que ça va être du Blue Dream c'est du euh, Chocolat, une des deux Le gars il n'avait pas toutes les réponses, il a été honnête avec moi il euh, n'était pas en train de lire l'ordinateur. Terpène, euh, euh, terpène, terpène. Non, c'est pas ça que je t'ai posé comme question. Mais va aller voir mon boss. Non, non. Mais, mais si tu vas voir ton boss, ça me dérange pas. là, C'est pas ça que je voulais dire. Le gars de Aurora, vraiment très bien service sa clientèle. Vraiment, euh, le gars, il veut. Le gars, il est sûrement pas payé 13 à 25 dollars. Sûrement qu'il a une job, qu'il veut garder, qu'il aime, c'est un passionné. Euh... Donc, le taux de THC, comme il m'a dit, euh, entre 15 et 20, euh, il me dit que c'est pas des bas de plans. Donc, Daily Special, c'est un spécial. C'est carrément un spécial, mon homme. On va ouvrir ça dans la prochaine vidéo. Ça, écoute, là, hey, 20,3 20,3% de THC, là. 17,80. Je ne l'ai pas ouvert encore. J ai, j ai... Curieux comme toi, là. Plusieurs personnes d'entre vous avaient eu du Jean-Guy de Good Supply. Euh, il paraît qu'à Joliette, rapport qualité-prix, le Jean-Guy de Good Supply, c'est le produit le plus populaire, la SQDC à Joliette. Les gens aiment le Jean-Guy à Joliette. Euh, le prix aide beaucoup. Euh, ils a, le monde m'avait dit qu'il avait pogné du 20% Jean-Guy Good Supply. Donc, on sait que le Jean-Guy de Good Supply, c'est un produit en bas de 22$, même en bas de 20$. Euh, donc, des produits comme ça, Daily Special, Jean-Guy de Good Supply, des produits qui sont capables de nous donner du 20%. Il y en a qui fument du cannabis pour se geler, euh, qui recherchent du 20%. En bas de 20$. Euh, peu importe la ronde. Et puis même il y en a qui ne regardent même pas si c'est Sativa Indica. Carrément. Carrément. Il euh, y a des gens qui vont prendre un 20% Sativa au lieu d'un 16% Indica. Seulement à cause du taux THC. Mais ça, c'est chacun, chacun personnel. Bon. Couche-couche. Je vous laisse là-dessus les boys. Je veux vraiment remercier les 4 boys. Charlot, Thomas, Olivier, Antoine. Donne-moi un pouce à la vidéo. Abonne-toi. Et euh... on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, les boys. Ciao!